Aujourd'hui le 29 avril 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la soirée du 28 avril, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe de groupe avec des armes à longue portée basées en mer armes de précision à l'emplacement de l'état-major du groupe de troupes unies. Dans la direction de Kupiansk, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Kamanka, Kislovka, région de Kharkov et Stelmaovka, République populaire de Lugansk. Dans les zones des colonies d'Artmovka, Timkovka, Sankovka et Kotliarovka, les actions de quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 70 militaires ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés, un véhicule de munitions, deux camionnettes et un obusier des 20. Dans la direction Krasno-Limansky, les frappes aériennes tactiques opérationnelles et les tirs d'artillerie du groupe de force au centre, ont infligé la défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies d'Ostrovskoye de, de la République Populaire de Lugansk, Terny, Dorskoa, Serebrianka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk. Jusqu'à 75 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, ainsi que deux obusiers de 20 et des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont poursuivi des opérations actives pour détruire l'ennemi à la périphérie ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités aéroportées ont soutenu les troupes d'assaut depuis les flancs. Les frappes opérationnelles tactiques et aériennes de l'armée, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes Sud ont réprimé les tentatives ennemies de contre-attaque depuis les zones des colonies de Chazovia, Kalina et Krano et de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la dernière journée, sept sorties ont été effectuées dans cette zone par l'aviation. L'artillerie du groupe de troupes Sud a effectué 58 missions de tir. Les pertes au total de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 575 militaires et mercenaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de combat, douze véhicules, deux supports d'artillerie automoteur Akatsia et un obusier des 30 ainsi que deux radars de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine. Dans les directions Sidonetsk et Zaporizhia, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé la défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Novopol et Uspenovka de la République Populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie de Novomayorskoye de la République Populaire de Donetsk, les actions d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 85 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, ainsi que deux obusiers des 20 et des 30. En outre, des dépôts de munitions de la 72e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et de la 110e Brigade de Défense Territoriale ont été détruits près des colonies de Shakhtar et Spenovka 2 La République Populaire de Donetsk. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, deux voitures et un obusier des 30 ont été détruits en une journée. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont touché 92 unités d'artillerie ennemies en position de tir, des effectifs et du matériel dans 126 districts. Un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne a été détruit au moyen de la défense aérienne dans la région du village de Régorodok dans la République populaire de Lugansk. Au cours de la journée, quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptées. En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Kotliarovka, Tokarovka de la région de Kharkiv, Kremneia, Novodruzesk. Oborotnovka de la République Populaire de Lugansk, Kiryovka et Glory ou de la République Populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 413 avions, 230 hélicoptères, 3900 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 8904 chars et autres véhicules blindés de combat, 1095 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4688 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9843 unités de véhicules militaires spéciaux.